Salut l'internaute, très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce tout nouveau format vidéo sur ma chaîne. Une nouvelle ère de jeu où, tu l'auras compris, je ne serai plus le seul à avoir mille choses à te dire. A chaque fois, j'aurai le plaisir d'inviter ou d'aller voir une ou des personnes qui ont des choses à dire mais surtout des choses à montrer. Parce que parler c'est très bien, mais agir c'est nécessaire. Bien sûr, si ce nouveau format vidéo te plaît, il faut que tu l'exprimes avec un pouce bleu vers le haut et des commentaires constructifs pour donner des encouragements et des conseils pour la suite, c'est toujours sympa. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de frapper très fort direct en invitant Virginia Marcus. À seulement 28 ans, elle engage sa vie pour la cause antispéciste en Suisse francophone. L'objectif, faire reconnaître des droits fondamentaux aux animaux victimes de discrimination en fonction de leur espèce. Je partage avec elle le goût de l'engagement, celui ancré au plus profond de soi jusqu'à parfois s'oublier un peu malheureusement. Allez, on va en parler avec elle. <musique> <rire> Salut l'internaute Salut Jonia Merci d'être venue à la maison merci. pour cette première là, cette, ce laboratoire de, on a des choses à dire ensemble. Et est essentiellement toi aujourd'hui. Et on pourrait commencer par... Non, merci <rire> Je vais commencer par une petite présentation brève de toi, qu'est-ce qu'on qu qu ne sait pas sur toi, les gens qui ne connaissent pas wow, Je ne sais jamais très bien comment me, dé, me décrire, mais je crois que je suis une citoyenne lambda avant tout, une humaine avant tout. Et euh, après une formation d'éducatrice où j'ai travaillé avec des, des adolescents et des jeunes adultes essentiellement, je me suis concentrée sur le mouvement antispéciste parce qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de travail en Suisse, et c'est encore le cas d'ailleurs. Et donc je suis pleinement activiste depuis le mois de janvier, mais j'ai commencé déjà avant... 2018 dis 2018 ouais. et et puis euh, j'ai commencé à militer à d'autres niveaux euh, avant déjà, depuis 2015 à peu près. On peut dire que tu es une figure montante euh, de la lutte antispéciste. Et ben justement, il euh, y a beaucoup de gens sur cette chaîne, des gens connaissent. Mm -hmm. le, le sujet a été abordé en fait, parce mm -hmm. que je suis moi-même antispéciste aussi. Mais est-ce que tu pourrais donner une définition abordable par ceux qui ne le sont pas mm -hmm. D'accord. Alors oui, il y a beaucoup d'incompréhensions autour de ce terme-là. Donc moi, je dirais très simplement que l'antispécisme, c'est euh, un mouvement politique qui vise à euh, éviter toute forme de discrimination et de souffrance que les humains pourraient perpétuer à l'encontre des autres animaux. Donc du coup, ça implique une posture euh, philosophique, mais aussi euh, des actes quotidiens euh, qui euh, excluent toute forme de domination des autres, des autres animaux. Ok, tu n'as pas utilisé le mot espèce, donc tu es contre ah. cette notion Non, mais de nouveau, vu qu'il y a pas mal d'incompréhension oui. là autour, on a tendance à faire des raccourcis, mais effectivement c'est éviter les discriminations liées, euh, euh, enfin, qui, ont, qui ont lieu d'être voilà, euh, par rapport à ce critère de l'espèce. Et donc du coup, on, on ne considère plus l'espèce comme un, une justification à la domination, à l'exploitation et à la mise à mort d'autres individus. Voilà, parce qu'il faut rappeler, hein, cher internaute, que nous sommes des animaux. Voilà. voilà. tu es un animal, tu es un animal, nous sommes des mammifères. Et l'idée, voilà. c'est que il ben, n'y a pas de différence, tout du moins, il y en a. Il y a des différences, hein hein, on ne nie pas les différences entre les espèces. Par contre, on ne fait plus de ces différences une justification et une Pour excuse à l'exploitation. Voilà, ouais dans cette toute là j'ai cru voir, alors je la connais pas encore mais euh, ton amie Elisa Keller ouais. c'est une amie oui, oui, une, une euh, une -ce que amie. que tu n'es depuis longtemps de, de long, longtemps non, je dirais deux ans à peu près ouais, ouais. et depuis on, on milite souvent ensemble donc elle est déléguée suisse de l'association 269 Libération Animale ah, et ah, moi j'ai plutôt tendance à représenter un mouvement citoyen parce que ça me tient à cœur de montrer qu'en tant que citoyenne on peut agir à son niveau euh, et sans avoir besoin d'appartenir à une association ou à un parti politique quelconque donc c'est important et on milite souvent ensemble pour montrer qu'il y a deux manières euh, de, de s'investir en fait dans la lutte antispéciste par le biais d'associations ou par le biais vraiment euh, d'un engagement euh, citoyen. Justement, la, la différence là, euh, ça me parle hein, énormément, comme mm -hmm. je disais euh, dans l'intro qu'on a cette, euh, je crois, cette mm -hmm. même vision de l'engagement ouais. euh, citoyen on pourrait parler du parti animaliste est-ce qu'il existe d'ailleurs en Suisse Non, pas encore en France qui mm -hmm. est assez récent mm -hmm. euh, quelle est la différence pour toi, pourquoi tu marques cette différence là citoyenne, mm -hmm. est-ce que c'est pour toucher un large public, plus large mm -hmm. que... Dans la partie. bon il y, a plus, il y a plusieurs éléments mais je dirais que déjà de par ma personnalité c'est compliqué pour moi euh, de devoir rendre des comptes à un employeur ouais. ou à une association quand je m'engage et du coup j'ai envie de faire les choses à mon rythme et c'est pour cette raison là principalement que j'ai décidé d'agir euh, en tant que citoyenne en étant en collaboration avec les différentes associations Bien animalistes, sûr. antispécistes et humanistes de Suisse, c'est pas un problème, mais c'est aussi de rendre l'engagement accessible à tout un chacun, parce qu'on se retrouve pas forcément dans tous les critères de sélection de certaines associations, mm -hmm. et du coup des fois ça peut être un, un, un moyen de ne pas s'engager aussi, une excuse à, au non-engagement, à la passivité et puis du coup moi j'avais envie de montrer qu'en tant que citoyenne, oui c'est possible d'agir c'est même possible de faire une enquête, c'est possible d'aller à la rencontre des acteurs d'une filière quelconque, et de montrer qu'on voilà, peut changer les choses à notre niveau et euh, je salue vraiment le travail de toutes les associations euh, en Suisse comme en France mmh. ou ailleurs simplement euh, je pense que c'est important aussi de redonner le pouvoir d'action aux citoyens lui-même parce qu'en fait le pouvoir du changement, il est entre ses mains essentiellement. Donc euh, voilà, c'est là-dessus que j'avais envie de mettre l'accent en fait. Oui, mmh. mais quelque part, on pourrait dire que tu es une insoumise en fait. <rire> ouais, alors, <rire> Sans en faire de lien de... avec... Euh, c'est euh, un mot qui est ouais. libre, hein, c'est pas comme mmh. dire être libéral quoi que, ouais. ou être socialiste dans un mmh. parti. Mmh. Mais euh, moi, je me considère comme insoumise, non mmh. pas mélanchoniste, ouais, c'est ouais, pas du tout, ouais. tout, mais euh, insoumise, insoumise à un dogme, ouais, ça. soit d'action, soit de pensée. C'est ça, ouais, ouais, ouais. En fait, euh... bah, Là, les médias m'ont pas mal collé l'étiquette de désobéissante. C'est en général comme oui, ça que oui, le, le catégorisme. Mais ça me va, c'est quelque chose qui m'anime depuis la plus tendre enfance, donc je me retrouve là-dedans. Et c'est pas le fait de désobéir par principe à tout ce que je vois ou à tout ce qu'on dit, mais par contre c'est adopter une posture critique en permanence et ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous enseigne en fait. Et dans ce sens-là, la désobéissance est un bien nécessaire, non pas un mal nécessaire. En fait finalement, oui, t'es pas dans la... Là c'est aussi un amalgame que beaucoup de personnes... Avec le sujet en France par exemple, avec les zadistes, etc. Oui. Enfin, on a les médias dominants mm -hmm. qui ont une idéologie à, à mm -hmm. véhiculer, ont tendance à criminaliser, à criminaliser euh, le mot euh. en Suisse aussi ça, avec ouais, le pont ouais, est génial est à faire, parce ouais. qu'on criminalise la pauvreté, on criminalise les, ouais. les, les manifestants, on criminalise ça, euh, ouais. et à faire passer. Euh, les désobéissants mmh. pour des... Euh... Délinquants, des criminels... Oui. Alors ah il y a une réflexion Il y a une réflexion et il y a une posture politique, j'insiste, et c'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, que j'ai perdu mon emploi, malheureusement ou heureusement en fait, j'ai perdu mon emploi en début d'année, euh, parce que la désobéissance civile telle que je la mène a été cataloguée de délinquance, en fait. On, on m'a mise vraiment sur le même pied d'égalité mmh. qu'une délinquante qui euh, contourne certains articles de loi. Une hors-la-loi — Exact. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je ne désobéis pas à toutes les lois, mais j'ai contourné certains articles de loi pour pouvoir montrer quelque chose de bien plus grave, notamment avec les caméras cachées dans les abattoirs. Mmh. Euh, — C'est puis... toi qui les ai mises ?— Ouais. Euh, tu les as mises où Tu peux nous rappeler ouais, alors je les ai mises à l'abattoir de Rolles dans le canton de Vaud, euh, en Suisse. Ouais. Okay. Mm -hmm. Et c'est du même abattoir qu'on a euh, sauvé 18 cabris euh, il y a 10 jours, donc le 27, ouais, mars, le ouais, le 27 mars, avec l'association 269 Libération Animale. Euh, avec, Elisa. avec Elisa notamment. Ouais, ouais. J'ai vu, là, il y a quelques jours, début du mois, tu as bénéficié d'une large couverture médiatique dans l'Illustré, en Suisse euh, francophone, mais ça, ça découle de quelque chose, d'action, Ouais. apparemment complexe que tu pourrais nous en parler Oui tout à fait, bah, dans la nuit du 26 au 27 mars 2018, on a mené deux actions conjointes en fait euh, avec différentes associations euh, antispécistes notamment, mmh. et euh, elles ont pris place entre Rôle et Aubonne dans le canton de Vaud euh, en Suisse donc euh, pour la suite logique donc, à l'abattoir de Rôle l'année passée j'ai posé des caméras cachées euh, mmh. qui ont donné euh, suite euh, à une enquête et, que, et qui a abouti aussi à une enquête du service vétérinaire sur place, mais en fait cet abattoir doit fermer ses portes l'année prochaine et euh, les présidents de la coopérative souhaitent reconstruire un nouvel abattoir dans une commune juste à côté de Rolles qui s'appelle Aubonne. Et du coup, pour marquer le coup, parce que j'ai envoyé un courrier à la municipalité d'Aubonne en début d'année en disant cet abattoir, est-ce qu'il est vraiment nécessaire au vu du contexte antispéciste actuel et des enjeux économiques, etc., le courrier est resté sans réponse, donc on est passé à l'action dans le terrain physiquement. Comment euh, Dans la nuit du 26 au 27 mars, on a libéré 18 cabris avec l'association 269 Libération Animale, qui mm -hmm. est euh, menée par Elisa Keller en Suisse. Et euh, quelques heures plus tard, à 5h du matin, on s'est retrouvés, on était une quarantaine de manifestants et euh, issus d'associations et citoyens, à Aubonne même. Et à 5h du matin, on a enclenché des cris de cabris et de cochons qui se faisaient égorger l'année passée à Rôles, que j'ai enregistré, c'est okay. un peu complexe hein, tout ça, ouais. mais on a mis ça en fait euh, à fond sur des sonos euh, portables pour réveiller les citoyens. Parce qu'il y avec un message proche. Exactement, okay. ouais. Et le, le message, c'était, voilà, vous pouvez continuer à fermer vos yeux, vos oreilles, barricader votre cœur, mais c'est ce qui va se passer pour les animaux qui seront tués à Aubonne l'année prochaine si vous ne vous mobilisez pas contre ce projet-là. Ce projet et puis l'idée, c'était de mobiliser le citoyen. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voilà, pas mal fait parler de cette action avec un blocage de la circulation aussi. On a tous fini au poste de police. On était trois à être maintenus en garde à vue pendant plus de sept heures avec fouilles à nu et tout ce, que, à nu. Tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais, ouais. Ça a fait pas mal de bruit. mais en fait, tous les les médias romans ont relayé ces deux actions-là tous, et l'illustré a accordé un reportage complet sur sur six pages, avec malheureusement beaucoup beaucoup d'erreurs factuelles. Oui. Euh, Notamment une je moi, qui je te coupe, mais il y en a une qui m'a qui m'a percuté euh, où la journaliste, c'est une femme, n'a hein, mm -hmm. euh, pas saisi le l'essence même de l'antisémitisme parce que ils disent de nous que nous sommes contre la notion d'espèce mmh, mmh. qu'est-ce que tu as à répondre à ça archi... Parce que c'est un peu le contraire en fait. Oui ouais, bien sûr et, et j'ai d'ailleurs réagi vis-à-vis -vis de la journaliste, malheureusement j'ai pas pu relire l'article avant sa parution et c'est bien dommage parce qu'on aurait évité typiquement mmh. cette, cette incompréhension là, l'antispécisme c'est pas renier la notion d'espèce à mon sens, mmh. c'est accepter que les espèces Justement. présentent des différences mmh. physiologiques intellectuelles et j'en passe mais euh, ne pas en faire une justification à leur exploitation à leur discrimination leur et à leur Ouais. Voilà. J'ai deux regrets, effectivement, c'est le nombre d'erreurs et aussi le fait que l'accent soit mis sur ma personne plutôt que sur les animaux notamment qu'on a libérés et sur, euh, et sur les militants antispécistes de tous bords. Bien sûr. Il voilà, y a des écoles. Il y a des gens qui vont dire ouais c'est les idées qui priment mm -hmm. et d'autres vont s'attarder sur les personnes. Mm -hmm. C'est pour ça que Macron est élu aujourd'hui en France. Bon. <rire> euh, mais l'un n'est pas dissociable de l'autre parce que finalement tes idées mm -hmm. sont incarnées par ta personne. Mm -hmm. Donc il faut qu'il y ait un certain équilibre à avoir et, euh, et c'est pour ça que je trouve important euh, d'incarner réellement, on ne peut mm -hmm. pas dissocier les deux mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça Moi je pense que c'est important de mettre un visage effectivement, sur des idées parce que les gens ont besoin de s'identifier j'ai l'impression que la masse populaire a besoin ah, de s'identifier oui. et de mettre un, un visage sur, euh, sur un concept mais je suis de loin pas représentative de tout le mouvement antispéciste ah, donc j'aime bien le rappeler et, et j'aime rappeler la complémentarité des actions euh, associatives et militantes dans ce milieu là après c'est certain que pour la Suisse romande c'est une aubaine que je puisse autant parler d'antispécisme dans les médias et qu'on m'accorde cette forme de crédibilité, donc j'en suis très reconnaissante. Mais euh, j'aurais pas envie que euh, tout le mouvement euh, euh, se, se repose entre guillemets sur, euh, sur mes épaules, au contraire. Et euh, je, voilà, je pense que c'est là où il faut être un tout petit peu vigilant. Dans la pensée dominante des médias, euh, les manifestants, c'est une masse hurlante, gueulante euh, de gauchistes avec des ouais. dreads. Il euh, y en a hein, des gens, puis moi j'aime bien gueuler, puis j'aime ouais. bien j'ai des pattes avec des dreads, mais c'est pas que ça. Et euh, de mettre un visage ou des, mais tout du moins d'humaniser mmh. un mouvement politique de contestation ou tout du moins de création d'un futur plus, dé plus désirable, bah rend ce futur plus désirable. Mmh. Donc d'où l'intérêt de, de mettre un visage ou des visages sur ça. Mmh. Ouais, je pense que là, là où ça peut être intéressant, c'est que justement, à la base, je suis personne. Je suis vraiment une citoyenne lambda, une éducatrice. J'avais un métier. Euh, mais d'ailleurs, là, des tu amis. disais que avais, tu mais... avais. T'avais des amis Non, non, j'avais déjà <rire> des amis à la base. Ah, Maintenant, ils ont, certains ont changé de, de fin. T'as perdu des amis d'ailleurs euh, Perdu, je dirais pas. Mais par contre. Éloigné euh, je pense qu'il y a certains membres de ma famille ou certains membres de mes cercles sociaux qui se sont peut-être éloignés ou distanciés puisqu'ils ne comprennent pas toujours mon engagement. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai recréé tout un cercle social autour d'autres bah, oui. valeurs communes que je peux avoir avec, avec ces autres personnes. Mais c'est intéressant dans cette démarche-là de montrer que n'importe qui finalement peut faire bouger les choses à son échelle. Et c'est vraiment le but de ma démarche d'ailleurs. N'importe qui, et précisons aussi que jamais seul Mm -hmm. hein, je suis ouais, vraiment, vraiment sur cette mot là. je dis souvent, on peut être le moteur de quelque chose, mm -hmm. ou du moins l'impulseur, mm -hmm. mais on n'est jamais seul, on a ouais. besoin euh, de toute une communauté, c'est ensemble qu'on mm -hmm. qu fera avancer vraiment les choses. Bien là, bien. Ta, ta propre voix, c'est ça qui est intéressant parce que toi seul, mm -hmm. tu peux faire beaucoup de choses mais les choses, une action comme à 40, ah bah, il ne fallait pas les 40. Mais c'est ça. Vous auriez ouais, avez été sûr. 400, ça aurait été encore mieux. Bien sûr. Euh, c'est là tout le truc, quoi. Qui et, est et vraiment d'où l'importance de cette complémentarité aussi, qu'on qu ne doit pas négliger, parce que typiquement pour cette action, on était 40 personnes, mais dont l'association L'Animal est une Personne, l'association Earth Resistance, oui. et 269 Libérations Animales, dont j'ai déjà parlé, plus des citoyens lambda, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui a permis à cette action d'être aussi percutante aussi. Chaque année, tu sais qu'il y a une manif, tu hein, participes, j'imagine, mmh. à la marche avec 214 à Paris mmh. Voilà. Et l'année dernière, ce qui si m'avait peiné, c'était euh, que, que de voir beaucoup de militants ou de participants siffler une boucherie sans prendre mmh. euh, au boucher. Mmh. Et c'est vrai que c'est facile ça mais est-ce qu'on peut rappeler, s'il te plaît mmh. <rire> le, le bon sens des choses ouais, ouais. Bah, le bon sens en tout cas à mon sens, oui, hein, il y a parce notre que sens. De, je ne représente pas tout le mouvement, mais je pense que ce qui est important effectivement c'est de mettre en, remettre en question le système d'injustice dans lequel on a conforté nous, nos intérêts d'humains au, au, au détriment de ceux des animaux euh, mais sans attaquer les individus qui font partie de cette filière ou de ce système, parce qu'en fait eux sont, sont engagés dans cette filière en pensant n'exécuter que leur travail leur part du travail quoi. Mmh. et du coup attaquer un employé d'abattoir, attaquer un boucher, attaquer un consommateur en essayant de le faire culpabiliser, à mon avis c'est contre-productif. Je pense qu'on peut avoir des dialogues en face à face avec des gens qui peuvent être très porteurs, mais l'important dans, dans la posture qu'on adopte, c'est de questionner ce système et proposer des alternatives à terme qui seront éthiques pour tout le monde, mais de s'en prendre à des individus, à mon avis, c'est contre-productif. Et, euh, et d'autant plus que dans la filière agricole, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec leur posture, déjà sans qu'on vienne leur faire la morale. Hein, donc des employés d'abattoirs qui, qui ont de la peine à se regarder en face... Mmh. Donc, du coup, mettre l'accent là-dessus, je ne suis pas sûre que ça soit judicieux, mais de dire qu'on peut penser à un système différent qui complairait les intérêts de chacun, là, c'est possible à mon avis, d'ouvrir le dialogue. Bien sûr. Moi, enfin, je me souviens mmh. qu'il y a peu de temps, c'était en Inde, là, il y a quelques semaines, mmh. j'ai discuté avec un chasseur. Mmh. Et il, il avait apprécié de parler avec moi parce que je ne voulais pas lui dire tu es malfaisant, c'est ta faute. Non, euh, finalement, il est... Il y a eu une discussion possible. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de reprendre leur part de responsabilité ah, oui, dans oui. un système. Il ne faut que... pas accabler, mais... C'est ça. Chacun a tendance à reporter sa responsabilité sur le reste du système en s'excluant en fait, du cercle des responsabilités. Donc l'employé le, d'abattoir va dire « mais moi je ne fais qu'exécuter un travail parce qu'il y a une demande au bout ». Et puis le paysan va dire « mais il faut bien que je fasse mon travail aussi et donc je dois envoyer les animaux à l'abattoir ». Voilà. Et le consommateur va, va dire « je consomme parce qu'on me propose ces produits-là ». Donc à chacun de reprendre sa part de responsabilité euh, en pensant effectivement qu'on fait partie de ce même système et, euh, et c'est ce système qu'on qu questionne. Euh, tout à l'heure tu me disais que tu avais perdu ton job, mmh. mmh. euh, c'est pas rien de mettre euh, son engagement au point, de peut-être perdre son job, tu as dit dans plusieurs euh, médias que la prison par exemple t'effrayait pas, enfin il y a tout ça, est-ce que tu peux me raconter un peu le degré de ton engagement et impact sur ta vie privée, à toi. Mmh. Moi je dirais que ce qui me guide surtout c'est que peu importe ce qui m'arrive en tant que citoyenne humaine, ma situation sera toujours préférable à celle des animaux que j'essaye de défendre. Donc du coup euh, oui, euh, j'ai perdu un emploi mais euh, finalement cette décision ne m'a pas tellement surprise au vu du contexte politique et social mmh. actuel, ça m'a pas tellement surprise et du coup ça me permet de me centrer d'autant plus sur mon activisme antispéciste par exemple et je continue à faire de l'éducation mais de façon bénévole. Euh, mais effectivement la, la prison ce sera peut-être un passage obligé puisque bah, là j'ai j'ai en tout cas trois plaintes à mon encontre pour différentes actions de désobéissance civile. Et puis on verra hein, quand le, le procureur a, aura décidé de ma peine, mais ce sera peut-être un passage obligé. Mais ce sera toujours ponctuel et temporaire en ce qui me concerne. Alors que les animaux que j'essaie de défendre terminent leur vie à l'abattoir et ils n'ont pas d'autres possibilités. Voilà. On ça sent triste quand même d'y passer, on faut tout faire, alors, faut que bien ce soit sûr. pas le cas. Si, si je peux éviter, bien sûr, bien, bien mais, sûr. mais tant que le message n'est pas encore assez euh, euh, entendu, en Suisse, il y a des personnes qui doivent prendre des risques, et du coup, je suis d'accord de faire partie de ces personnes-là. Oui, ouais, je suis d'accord. À expliquer. tout prix alors, c'est ça en fait Oui, oui, oui. Ouais. Et celui qui n'a pas eu ton job, aujourd'hui tu dis que tu es bénévole, mais tu vis de quoi de quelques, économies, de quelques économies, parce que j'ai décidé de ne pas m'inscrire au chômage, c'est vraiment un choix conscient. Parce Pourquoi que euh, je n'avais pas envie euh, d'entrer de, dans ce leurre qu'est le droit euh, à une allocation euh, sociale, parce que le chômage aujourd'hui mise à, avant tout sur le retour à l'emploi, peu importe les conditions. Et là, moi, tu parles je... du, coup, du, du cadre suisse bon qui, à mon avis, ouais, doit être très similaire possible. au cadre français. Voilà. Oui. Donc, on vous donne, on, on donne à un chômeur ou une chômeuse un, un revenu à la fin du mois. Tu ne pas volé non, qu'il n'a pas volé, qui est dû. Mmh. Mais par contre, en contrepartie, il doit s'engager à euh, entreprendre des formations qu'on lui impose parfois, à, en, à postuler pour des jobs qui ne lui parlent pas. Je ne voulais pas entrer dans ce contexte de, de retour à l'emploi forcé parce que je sais que ma vocation est ailleurs. Donc je fais avec le minimum vital, mmh. avec quelques économies et puis des dons par-ci par-là. Mais euh, voilà, je ne cherche pas à avoir un employeur à tout prix. D'où euh, peut-être ton amour de la décroissance et tout ça, ouais, la, la sobriété heureuse. Exactement, voilà. pour bon, moi ça, ça, va va te paire, ça va te faire C'est euh, déconstruire euh, ces dictats que la société de consommation euh, a édictés et puis de dire que non, c'est pas obligé de changer de téléphone tous les six mois, faire phone ça fonctionne bien. C'est adopter une, une posture différente face à la société de consommation. Bien, bien sûr. sûr. Ouais, ouais, ouais. On ne se réalise pas à travers ça. ça bon, c'est ouais. un sujet autre, mais qui est de pair avec l'anticipation. Ouais, du coup, ben ça remet se... ouais, ouais. en question toutes les lignes. Euh... Ouais. Bah, C'est que l'éthique prime sur l'économie. Je résumerai ça comme ça. On peut parler aussi de ton livre ouais. qui est sorti quand En novembre 2017. Ouais, tu peux nous en parler un petit peu Alors, Comment tu as eu l'idée déjà de l'écrire, est-ce que c'était ouais. déjà ton truc à la base d'écrire Oui alors j'étais hein. passionnée par la rédaction, ça c'était vraiment une passion que, que j'avais depuis petite et euh, moi ce qui m'importait là-dedans c'était de déconstruire toute une figure emblématique de la Suisse qui est l'industrie laitière et de montrer qu'en fait il y a énormément d'ignorance qui règne autour de cette filière là on occulte complètement la souffrance des animaux euh, qu'on estime bien heureux dans, dans nos alpages et on, on oublie le fait que tous ont terminé leur vie à l'abattoir par exemple et euh, du coup j'ai orienté ce livre en trois parties la la première partie qui est la partie objective, donc qui est issue d'une enquête que j'ai menée par moi-même dans le terrain, où j'étais à la rencontre des différents acteurs, du paysan au lobbyiste. Mmh. Et puis ensuite une partie réflexion éthique, qui nous permet de, de, de creuser un peu plus loin ce que c'est que l'antispécisme. Et une partie perspective, parce que ça me paraît important de ne pas se contenter de s'indigner d'une situation, mais de réfléchir à des perspectives concrètes en fait. Est-ce que le livre c'était une volonté C'est ouais. un outil parmi d'autres. Hein. C'est un outil parmi d'autres. Il y a la vidéo, il y a, les, il y a les médias, il y a l'action, etc. Voilà, pourquoi avoir choisi le livre hein ouais. Pour toucher une autre partie de la population je pense, euh, ouais, ouais, je pense et puis ça permet aussi de, de mettre l'accent sur de très nombreux facteurs euh, qu'on ne peut pas forcément aborder dans le cadre d'une interview de 15 minutes. Quoi. Ouais, vrai, et donc vrai. là c'est vraiment euh, tout un travail de recherche et de réflexion qui n'est pas forcément accessible sur un plateau télévisé. Et c'est complémentaire au reste quoi. Et puis euh, j'estime que c'est important de s'y pencher si on veut creuser la question un peu plus loin que juste Juste un extrait d'interview sorti de son contexte. Il y a quoi. la dimension tant long qu'il n'y a Aussi. pas dans le reste des médias, les temps courts, ouais. même des fois très très courts. Et pour terminer, peut-être que tu aurais envie de répondre à une question que tu pourrais choisir toi-même. <rire> Quelle est la question que tu voudrais que je pose euh, question, je sais pas, j'aurais envie de terminer sur une citation, je peux ah, Tu peux Qui <rire> résumerait tout ça. La citation de Victor Hugo, avec laquelle je, je commence en fait euh, mon livre, c'est euh, Qu'il vient une heure où ne protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action. Et, et c'est vraiment une posture que j'ai décidé d'adopter c'est que je me suis indignée longtemps sur toutes les injustices de ce monde. Et à un moment donné, après euh, des heures de philosophie et de débat, je me suis dit Bon, allez, je vais mettre en action tout ça, parce qu'il faut changer les choses de l'intérieur. C'est super parce que ça colle avec la philosophie de l'émission. Voilà, ouais. Parler, c'est très bien, ouais, mais agir, c'est nécessaire. Voilà, exactement, Donc, ouais. c'est assez bah génial. La boucle est bouclée. Merci. Merci à toi. <rire>